Allez, aujourd'hui dans le Kessel Run, on va réagir à un article qui a été reporté sur E-Tech et qui est en fait l'émanation obscure d'un vrai article que Edge a publié sur l'avenir de la licence jeu de rôle. Vous allez voir, c'est intéressant et on en parle. Alors je suis sur le site euh, itech.fr et on a un très bel article, Star Wars, un nouveau RPG est en développement. Alors euh, déjà il y a plein de questions autour de ce nouveau, est-ce que ça va induire des nouveaux mécanismes et donc l'abandon des anciens est-ce que euh, ben, ce nouveau euh, va aller vers d'autres horizons On verra euh, les propositions qui sont faites dans l'article de e Tech et dans les informations euh, de Edge. Enfin voilà, est-ce qu'on est sur une transition et euh, la fin euh, ben, euh, d'une période euh, définitive de l'univers de Star Wars Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Euh, je vous passe cette introduction euh, sur les séries qui dit que ben euh, évidemment la, la formule hein, de, de Star Wars est utilisée euh, dans tout type de licence et donc on nous parle d'un nouveau euh, RPG hein, JDR role playing game en développement. Euh, on nous dit que, euh, bon déjà, hein, les jeux de rose a été popularisé par euh, Donjons et Dragons, et que bien entendu, euh, l'univers Star Wars ne manque pas euh, de références. Euh, C'est d'ailleurs assez marrant euh, dans l'article, euh, puisqu'on nous dit qu'il euh, y a euh, cinq versions, euh, alors il y a euh, Age of Empire, bien entendu, euh, Age of Rebellion et euh, Force and Destiny, bon, cela je les connaissais. Euh, The Force Awaken, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une version étant donné qu'il n'y a eu qu'une un, boîte euh, d'initiation qui n'est jamais allée euh, plus loin que ça Voilà. Et puis Rise of Separatists qui euh, certes va, euh, va euh, quand même euh, explorer. Euh, une période un peu antérieure hein, euh, dans l'univers, mais c'est pas un jeu de rôle en soi, euh, c'est un livre d'extension. De, euh, Donc euh, bon, voilà, bon, ça laisse un peu quand même présager du niveau euh, de l'article. Euh, mais donc on nous parle quand même de Sam gregor Stewart, hein, qui est l'ancien euh, lead development de Edge of euh, Empire euh, Qui est récemment devenu du coup euh, le euh, manager euh, role-playing game chez euh, Edge Studio euh, Qui est donc une branche euh, d'Asmodé, hein, euh, Edge comme, comme FFG notamment vous savez que dorénavant les jeux de rôle sont définitivement orientés vers Edge euh, vers qui a ouvert un site euh, institutionnel totalement dédié à ça. Et donc en fait ce qu'il dit c'est qu'il bah, est très content, il va pouvoir travailler sur la licence Star Wars. Alors, euh, je cite, euh, nous sommes vraiment excités par l'opportunité de travailler sur l'une des franchises les plus animées au monde. Euh, et euh, nous voulons suivre les traces euh, du fantastique travail de FFG au fil des ans, tout en apportant notre propre vision de ce que devrait être un role-playing game Star Wars. Waouh Il y a beaucoup de choses dans cette phrase qui peut euh, vraiment euh, faire flipper. Et euh, il continue en disant euh, qu'il est vraiment ravi d'avoir la chance d'essayer quelque chose de nouveau. Euh, avant de euh, conclure, j'espère que nous pourrons créer quelque chose de frais que nos fans, pour nos fans, tout en créant quelque chose qui va réveiller euh, la même passion pour Star Wars dans une nouvelle génération. Que celle qui a euh, que j'ai ressenti euh, en grandissant. Alors les informations elles peuvent faire flipper parce qu'on entend quand même les termes de nouvelle vision, euh, on a euh, nouvelle génération. Je pense que là vous avez compris de quel côté on allait s'orienter, même si il euh, n'y a pas de communiqué euh, officiel, et il y a quand même euh, on veut créer quelque chose euh, qui va euh, réveiller la même passion. Donc il y a quand même une, une vision et une volonté de, de, de création. Euh, si on va sur euh, l'article que Edge a lui-même euh, publié hein, sur, euh, sur le sujet, euh, je... il y a un article hein, sur le site de Edge Studio, Edge Studio uh, to Create a Star Wars Role Playing Game, qui va reprendre en fait euh, les propos. De ce, de ce manager. Je vous, la mets, je vous la mets en version Google Translate pour ne pas se prendre la tête. Ça a toujours été l'un de mes espaces, décors préférés depuis que je suis enfant. J'ai adoré travailler sur les lignes de The Age of Empire, Edge of Rebellion et Force and Destiny. Je suis vraiment ravi d'avoir la chance d'essayer quelque chose de nouveau d'essayer quelque chose de nouveau euh, ça a son importance hein. euh, là euh, il dit qu'il va essayer quelque chose de nouveau mais il propose pas un nouveau euh, système en soi hein. on est moins sur une notion de vision et je pense que euh, lorsqu'on on, on lit euh, l'article de, de Edge et non pas celui de e -Tech, on comprend qu'on va s'orienter euh, vers un espace Temporel et euh, géographique différents, mais que l'on va quand même euh, s'inscrire euh, dans euh, l'existant. D'autant plus que dans cet article, euh, ils précisent bien qu'ils euh, vont travailler sur la réimpression euh, de l'intégralité de l'existant, donc ça c'est encore une bonne chose, c'est un petit peu la même information qu'on avait eu pour Armada. Euh, où euh, sur Armada on vous avait dit que c'était stand-by mais que c'était réimpression de l'existant. Là, euh, la volonté c'est vraiment euh, de reprinter euh, l'intégralité de tout ce qui euh, existe et puis ensuite euh, de développer quelque chose de nouveau. Pas de nouveau système donc, de mon point de vue. Euh, il pourrait y avoir un nouveau système, on, on pourrait imaginer qu'on s'intègre dans par exemple une connerie le système de The Genesis mais le système de Degenesis il est plus fait pour porter en jeu de rôle des univers qui n'ont pas eux mêmes leur propre identité de role playing game par exemple des jeux de cartes hein, qui ont été qui ont été transmis en en jeu de en jeu de rôle donc voilà vous prenez un univers qui n'existe pas au niveau du jeu de rôle, et vous utilisez le mécanisme de The Genesis pour lui, lui proposer une adaptation. Là, il n'est pas question de faire une adaptation de Star Wars avec The Genesis. Il, a, il existe déjà en tant que jeu de rôle. Ce qui paraît clair, même si ça n'est pas dit dans cet article, c'est qu'on se dirige vers l'exploitation de euh, la Haute République, euh, et donc euh, de ce qu'on avait abordé pendant euh, le live euh, de, de Star Wars, que vous pouvez retrouver en lien juste ici là euh, où on a parlé en fait de cette haute république et puis euh, de ce nouvel espace d'expression de Star Wars qui est d'ailleurs un espace qui est euh, à la pure appréciation et adaptation euh, de Disney qui en détient à la licence. Mais lorsque on lit euh, l'article originel, hein, celui euh, de Edge, on ne parle pas vraiment euh, de refonte de système. Et euh, bien entendu, euh, je peux me tromper, hein, euh, ils pourront peut-être faire un gros punchy euh, d'annonce et dire, euh, voilà, on, on refond tout, on casse tout. Mais je pense que euh, quand ils parlent de proposition pour les fans, c'est la proposition d'un nouvel espace, d'un nouvel univers, et donc euh, bah, de cet univers de la Haute République que nous ne pouvions pas totalement aborder euh, pendant la live. Donc voilà, euh, que dire pour conclure euh, Clairement, la licence perdure dans l'univers Star Wars, bien entendu. En l'état actuel, parce qu'il n'y a rien qui nous permet de comprendre qu'il y aurait un changement de système imposé, par contre, ce qui est clair, c'est que pour injecter du neuf et une nouvelle vision pour une nouvelle génération, il paraît clair que c'est exploiter un nouvel espace euh, temporel de la licence, et donc celui euh, qui, euh, dont s'est approprié et qu'a créé euh, Disney pour pouvoir s'approprier son propre espace et son propre espace d'expression. Ils reprennent quand même des acteurs majeurs euh, de la licence role-playing game de Star Wars, donc les mécanismes seront sans aucun doute euh, peut-être améliorés, peut-être... Euh, Corrigé, mais on restera je pense sur le même système 2D et d'interaction 2D ce qu'il faut noter c'est que pour 2022 on va plus s'orienter sur une réimpression de l'existant une consolidation de la proposition de l'existant avec les contraintes à la fois Covid et euh, problème euh, de euh, dispo de papier chez les imprimeurs de prix de conteneurs et tout ça mais je vais pas revenir là dessus et puis euh, ensuite euh, à l'issue de cette année là euh, année sur laquelle euh, le service va, va, va plancher, on aura euh, la sortie, sans aucun doute, d'un nouvel espace d'expression pour une nouvelle génération de joueurs. Et donc, moi, perso, je planche sur la haute république. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis voir un petit peu plus clair. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. A très bientôt.